Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler de l'igname. Voici à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un tubercule farineux riche en minéraux et en vitamines, mais surtout en amidon. Il en existe des centaines de variétés dont plusieurs sont cultivées en Afrique occidentale et ils représentent une ressource alimentaire non négligeable. On la consomme essentiellement comme garniture, on peut la faire bouillir, la commoder en ragoût, la cuire au four ou à la braise. On peut également la prêter en frites. Au Togo, ces dernières sont désignées sous le nom de koliko. Alors C'est un délice que je vous recommande de déguster si vous avez l'occasion de visiter ce pays. Enfin, ce tubercule entre dans la préparation du foufou. Je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une pâte onctueuse, un peu élastique, obtenue à partir de morceaux d'igname cuite et pilés. Et le tout est agrémenté d'une sauce bien corsée. Mmh, c'est un délice. Alors on continue. Ce produit est généralement disponible dans les commerces asiatiques et africains et 1 kg d'igname vous reviendra à 3,50€ environ et je vous conseille de conserver l'igname dans un endroit frais et sec alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment faire le foufou ni comment confectionner le colico mais je vais vous montrer une recette à base d'igname il s'agit des croquettes d'igname à la mozzarella et c'est parti il nous faut du beurre, de la ciboulette et du persil ciselé, un oignon nouveau, des œufs, des billes de mozzarella, de l'igname, de la farine, de la chapelure et du sel. Je me sers d'un économe pour peler l'igname, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un couteau bien aiguisé. Donc j'épluche l'igname, vous voyez la chair bien blanche, parfois elle est jaune, cela dépend de l'espèce. Nous allons ensuite tailler le tubercule en morceaux que nous recouvrons d'eau salée et faisons cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Puis nous égouttons les gnames et les crasons en presse purée pour obtenir une purée homogène. À présent, nous incorporons le beurre fondu, l'oignon nouveau que nous avons pris le soin de hacher finement, les herbes, c'est-à-dire la ciboulette et le persil haché. Enfin, on lit la pâte avec un jaune d'œuf. Nous allons maintenant sectionner chaque bille de mozzarella en quatre et commencer par façonner des boulettes de Pour cela, on prend le contenu d'une cuillère à soupe dans la paume de notre main et on forme une boulette dans laquelle on va faire un trou pour y introduire un morceau de mozzarella. Puis, on bat les 3 œufs restants quelques secondes pour paner les boulettes. Maintenant, on dépose la boulette sur le tas de farine et on la recouvre de farine à l'aide d'une cuillère à soupe. Ensuite, on élimine l'excédent de farine et on trempe la boulette dans les œufs battus. Bon, enfin, on place la boulette dans la chapelure qui va la recouvrir grâce à une fourchette. On procède ainsi pour toutes les boulettes. A présent, on les fait frire à 6 à 7 minutes à feu moyen dans un bain d'huile de tournesol. À mi-cuisson, on les retourne afin que tous les côtés soient bien colorés. Ne faites pas frire les croquettes trop longtemps, sinon elles risquent d'exploser à cause de la mozzarella. Voici nos croquettes d'igname à la mozzarella. Admirez cette belle croûte dorée, tandis qu'à l'intérieur elles sont toutes fondantes. Mmh. Je vous souhaite un excellent appétit. Surtout n'hésitez pas à commenter la recette, à l'essayer et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. A très bientôt pour une nouvelle recette.